Chers traders et investisseurs, lundi 8 juillet, bonjour. Ravi de vous retrouver et depuis notre légère interruption due à la fête nationale américaine, rien n'a beaucoup changé. En effet, les cours sont à peu près au même niveau de celui auquel nous les avons laissés mercredi dernier. Les statistiques de l'emploi vendredi dernier furent excellentes et les cours plafonnent sur leur plus haut, en particulier aux états unis Alors que dire Que dire de nouveau Écoutez, pas grand chose, si ce n'est que, selon nous, la probabilité à ces niveaux-là de baisse ou à minima de consolidation à moyen terme est beaucoup plus élevée que l'inverse. Mais souvenez-vous également que je vous ai dit que lorsque des records étaient atteints sur les marchés américains, Empiriquement, ceux avait plutôt tendance à être battu systématiquement. Et nous y sommes. Bref, tout ça pour dire que nous naviguons à vue. Ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux ayant engendré deux médailles. Nous espérons que cet après-midi sera encore plus animé. Nous vous souhaitons d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.